Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode d'Emcolo l'explorateur, notre survie modée en 1.19 les amis, incroyable Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours Je suis de retour en haut à cette première base Vous voyez j'ai mis un petit waypoint pour pas me perdre euh, puisque, puisque je suis remonté et les amis j'ai tout sur moi, je suis déjà prêt à partir Prêt à partir mais surtout regardez, 13 diamants les amis Oui alors j'ai gâché 2 diamants euh, vous allez voir des images maintenant Oh putain <rire> Hein oh, Je suis débile Oh la vache je suis débile Je viens de gâcher deux diamants Ok Bon c'est pas grave Il ouais, n'y avait qu'un seul genre Non, il n'a a pas qu'un seul. Pour vous montrer évidemment que je n'ai pas cheaté, évidemment, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont douter. Mais en tout cas, voilà, j'ai miné et j'ai trouvé du diamant et je retire tout ce que j'ai dit sur la 1.19. Euh, sauf si peut-être que ça a été facilité parce que c'est les mods. Je sais pas, mais si en Vanilla c'est pareil, alors je retire tout ce que j'ai dit sur les mods. Enfin, euh, tout ce que j'ai dit sur la 1.19. En réalité, on trouve du diamant assez facilement. Par contre, j'ai été facilité par quelque chose, euh, c'est que regardez par exemple euh, mon armure. Regardez ce qui se passe. Voilà, vous avez eu le petit sentiment à gauche voilà vous voulez hop là petit sentiment à gauche sentiment à droite et ben dès qu'il y a des minerais ça scintille et ça m'a aidé à trouver du diamant voilà je tenais à le dire euh, ça scintille en fait quand il fait noir et tu vois pas forcément tu passes à côté puis d'un coup tu vois un truc qui scintille et ben c'est du diamant donc c'est ultra stylé alors j'ai récupéré beaucoup de laine aussi parce que j'ai eu pas mal de spiders j'ai de quoi donc me faire un lit ça c'était un truc vraiment euh, primordial et vraiment cool donc ça fait plaisir j'ai euh, compacté de l'argile j'ai déjà fait chauffer pour faire des briques etc comme ça voilà j'ai euh, un maximum de place dans mon inventaire vous avez vu j'ai Bien préparé cet épisode. Wouhou Bonne nuit les petits. Donc voilà, vraiment n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, euh, le commentaire du jour et l'objectif du jour pour le prochain épisode. On va parler évidemment de de, de celui-là. Euh, J'aurais bien aimé récupérer ce non rien à foutre, rien à foutre, on se casse. Les amis, en off, je me suis amusé tout simplement. Vous voyez dans cette torche je l'avais déjà mis, mais je suis monté un petit peu pour regarder où c'est qu'on pourrait aller et j'ai découvert un truc. J'ai découvert un truc de fou, de fou furieux, de fou malade. Vous commencez à l'apercevoir dans le ciel, forcément, ça vient d'un mode, euh, mode, euh, j'imagine, de structure. En tout cas, ça ajoute des structures. Oh, regardez ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce. Wesh, le cochon, il m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce machin euh, Une structure volante qui fait un petit peu bader. Euh, c'est évidemment ce qu'on va explorer dans cet épisode, de toute évidence. Et c'est pas tout Oh Vous avez vu, il y a des crazy frogs là This is the crazy frog du, du, du, du. <rire> Bref, j'ai vu un truc qui va faire plaisir parce qu'on va pouvoir s'y installer bonnement un bon petit moment. Enfin, en tout cas, on va, on va voir ça se trouve, c'est vraiment moche. Mais dans tous les cas, on va pouvoir se faire plaisir et c'est juste à côté de cette structure. Regardez là-bas, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que nous voyons Une magnifique village près des bambous, près de la jungle, on est vraiment dans un bel univers, donc ça me fait plaisir, voilà. Petit village qui fait plaisir, euh, en plus en vrai, il y a des coins où on pourrait s'installer si, si on le souhaitait. A chaque début d'épisode, j'ai un problème avec ma souris, je tenais à vous le dire, ça me fait plaisir, bref. Alors le commentaire du jour les amis, c'est un commentaire de Aekaron pour la vue de ton corps, Fais F6 pour avoir la vue comme Vanilla, j'essaye. Oh putain c'est magnifique c'est magnifique alors on va évidemment l'intérêt c'est de le laisser mais merci beaucoup déjà de 1 pour cette astuce puisque du coup si je suis en galère euh, pour mieux voir ça permettra voilà ça c'est vraiment super deuxièmement pourquoi j'ai choisi ce commentaire pour euh, cet épisode et ben pour la simple et bonne raison que ça fait euh, bah que c'est un abonné depuis 4 ans voilà, et je tenais à le remercier, et merci à tous ceux qui sont là depuis très longtemps, merci à ceux également qui rejoignent la chaîne, mais ça fait extrêmement plaisir, donc je, je t'en remercie, bienvenue à toi. Et l'objectif du jour, c'est un objectif de Matisse, trouver 5 fleurs différentes et les cueillir. Alors là forcément j'ai l'inventaire qui est plein, mais du coup c'est un petit défi, voilà, c'est ce genre de défi évidemment que j'attends pour les premiers épisodes. Encore une fois, merci beaucoup pour tous vos commentaires euh, très pertinents. Eux Il y a des... Ah s'ouvre, si, oh ok Ok ok bon en fait c'est pas ouf par contre il y a des émeraudes euh, ça en vrai je vais pas dire non euh, Bah écoute je vais jeter la redstone pour prendre l'émeraude euh, en vrai là, dans tous les cas euh, pff, on va avoir un petit problème de place euh, Donc pour des raisons évidentes va falloir qu'on qu s'installe et qu'on se pose très joli par ici euh Attendez on va explorer le village hein. oh et en plus il est gigantesque ça monte là-haut on va explorer le village dans un premier temps et on ira voir la structure en l'air qui a disparu. Je sais pas où c'est qu'elle est passée, mais elle est là, vous inquiétez pas. Euh, mais d'abord, attendez, je suis très curieux là, mais... Et là, on pourrait... Attendez, oh eux <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Hein What Il y a des... What Pourquoi il y a des name tags Pourquoi il y a des noms qui sont attribués Non, attendez, il se passe trop de choses. Il se passe beaucoup trop de choses. Alors, vous savez quoi Moi, je vous le dis, hein, la maison, on va construire une maison. Évidemment, on va pas s'installer dans, un, dans une maison déjà préfaite. Euh, J'avais vu un défi aussi, de un objectif de s'installer dans une montagne. Vous voyez, ça, c'est quelque chose, c'est un défi sympa, mais pas forcément pour l'épisode 3, mais c'est un très bon défi, donc je retiens. Mais là, en vrai, euh, on pourrait faire un truc sur l'eau. Hein. Enfin, de toute évidence, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous en pensez, en vrai Bon, là, le temps que les junk chargent là-bas, mais c'est de la jungle tout autour. C'est un lac non non franchement on s'installe là j'en ai rien à faire on va s'installer là, euh, là évidemment temporairement je vais placer un petit peu euh, à la one again, euh, on va mettre une table de craft et on va faire un coffre enfin voilà on va vraiment euh, on va vraiment bien faire les choses et on va se faire une belle maison ici comment on appelle, en payotte, non comment ça s'appelle je ne sais plus, mon ex m'avait appris le mot euh, et je lui remercie parce que j'ai oublié le nom voilà mais euh, pay... enfin, vous savez les <rire> bref au bord de l'eau là c'est super stylé là les, les pile out, non pas les pile -out. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je me sens nul. Ah, oh, je me sens vraiment nul pour le coup. Est-ce que. Attends, il me faut des torches quand même. Il me faut des torches. J'ai plus de torches. Ah, nice. Ah, j'ai pas de. J'ai pas de. Attends, si, si, déjà j'ai du charbon là. Donc, déjà, tu vas me respecter, frérot. Voilà, alors les petits rollbacks, enfin les, les gros rollbacks qu'on a, euh, c'est cool, c'est bon à savoir, vous avez vu, c'est quand je me déplace vraiment d'un endroit à l'autre, et donc c'est juste le temps que les chunks s'adaptent, alors c'est un petit peu chiant, je vous le conçois parfaitement, je suis pas sur un serveur d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient cru, euh, c'est un petit peu chiant mais c'est comme ça, parce que de toute façon vous avez vu quand on était dans les grottes, il y avait plus aucun problème, donc là vraiment juste le temps d'explorer le village et euh, vraiment on n'aura plus aucun aucun problème dans cette zone, donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, voilà. Là, c'est à peu près safe. Je préfère tout de suite, hein, en amont, mettre des torches, là, parce que à tout moment, ça va aller très, très vite. Non, mes frères. Oh Mais c'est génial. <rire> <rire> Et en plus, c'est un mineshaft. Non, alors, attendez. Attendez. Tout va très bien. J'enlève ces jambières. Voilà, je vais arrêter avec ces jambières, parce que c'est à cause de ces jambières que... J'ai failli mourir un milliard de fois déjà depuis le premier épisode. Voilà, ça fait trois épisodes, on a failli mourir un milliard de fois à cause de ces jambières. Parce que du coup, je fais des plongeons. Et là maintenant, regardez, hop, je fais plus de plongeons du coup. Voilà, ok. C'est super pour se coucher, hein. C'est vraiment, on s'est bien amusé les deux premiers épisodes, mais on va arrêter ces conneries. En plus, ça tombe bien. Est-ce que j'ai encore les jambières Eh ben non, je les ai jetées. Euh, bah c'est pas grave, j'ai de quoi en refaire. Attendez, on va faire ça tout de suite. Non, non, c'est un, un scandale. Hein. Donc on a un shaft à côté. Non, mais attendez, c'est insane pour le coup c'est vraiment insane euh, l'appel je l'ai sur moi l'appel de god l'appel de dieu bien sûr hop voilà ok et eh ben, on va aller explorer un petit peu le village c'est incroyable euh what il y a des blocs de fer et tout non mais attendez il y a trop de choses à voir là déjà dans le village donc euh, la structure en l'air euh, ça va un petit peu attendre qu'est ce qu'on a là en noir c'est juste de la déco ça on dirait une fusée ou je sais pas quoi c'est assez original, allez mange on y croit frérot, faut que tu régènes un petit peu quand même, alors voyons voir on a des coffres aussi, on a un four qui ah non c'est un feu en dessous qui chauffe, on a un coffre évidemment qui est bloqué, j'aurais dû prendre une hache oh on peut récupérer des livres du coup ça c'est une bonne idée, hop voilà, n'hésite pas c'est quand tu veux merci, alors qu'avons-nous dans ce petit coffre des cookies et des pommes de terre ah et du cacao bean, bon on a fève de cacao en vrai on en trouve dans la jungle Soyons honnêtes, c'est vraiment pas le problème. On est déjà allé là, mais ils sont très jolis ces coffres, n'empêche. Ils sont très très très jolis ces coffres. Ça me plaît beaucoup. Je récupère mon redstone. Je suis radin. C'est à moi. Euh, on a plein de melons. Qu'avons-nous là Bonjour. il a pas de villageois Très bizarre. me dozen. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce progrès. Je récupère la pomme de terre. Est-ce que je peux voir Ça veut dire quoi Ah, c'est-à-dire ouvrir 10 coffres. D'accord. Eh ben c'est pas mal, on a ouvert 10 coffres. Voilà, j'ai eu le courage d'ouvrir 10 coffres malgré ces rollbacks. Alors Bonjour, on a... Ah, en plus on a des lits là-haut si jamais, c'était pas un problème. Très joli ces petits villages. Alors est-ce que c'est des villages modés ou est-ce que c'est des villages vanilla C'est une bonne question. Euh, voilà, comme dit, vraiment là 1.19, je, suis... je ne connais pas du tout. Pareil, vous êtes... il y en a qui étaient choqués qu'il y avait des couches négatives, mais ça c'est depuis la 1.19 justement. Les couches sont négatives les frérots, et oui. Et oui, et oui. Je récupère quand même le lapis. Et la redstone, je vais, la, je vais, je vais leur laisser quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là Uten? What Ils ont des noms, les villageois Ok. Un, un fermier, ok, très bien. Pas ouf. Bonjour. Manquerait plus qu'il soit méchant, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Oh. Des hauts fourneaux. Ça te dérange pas si je récupère comme un salaud <rire> Non, ça m'évite de les crafter, c'est un peu chiant. Waouh Griffe sauvage augmente la vitesse d'attaque en mêlée du porteur. Effet cosmétique. Right click. Je ne comprends rien du tout. Euh, bah du coup ça j'en ai pas besoin. Je ne comprends rien du tout. Vous avez vu il y a moins de rollback. Mais j'ai rien compris du tout à ce que ce qu'on vient de me donner. Hein. Soyons honnêtes. Euh, Est-ce que ça fonctionne ça du coup Non ça fonctionne toujours pas. Ils ont créé un bloc qui ne fonctionne toujours pas. Ça ça fonctionne et ça ça fonctionne pas. Ça fait des années que euh, ce bloc ne sert à rien je crois. Bref. Euh, très bien, très très bien. Bonjour à vous du coup. Ah c'est sympa n'empêche. Voilà bon, je suis content parce qu'à tout moment on peut dormir donc ça vraiment. Euh, soyons honnêtes, ben ça fait ça fait plaisir. Pouce d'acajou. Eh. On va quand même prendre, c'est hein, ton jamais. Là on a plein de bibliothèques frérot. Oh, oh Et là on a des enchantements gratuits là ici. En vrai. Bah eh ben, efficacité. Frostbeat ça veut dire quoi Frostbite? Slow it, entities and freeze. Ok c'est avec le froid mais comme j'ai pas envie qu'on qu'on qu passe la série dans le froid, ça devrait aller. Et puis même si on fait un passage dans le froid, bah il suffira tout simplement de, de tenir, euh, tenir le coup. Collier en croix, augmente la durée d'invincibilité après avoir subi des dégâts. Oh oh ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Je dis oui, oui, oui, oui, oui, oui de l'émeraude. Encore un collier d'invincibilité. Hein Est-ce que du coup il disparaît quand on prend un dégâts Je ne sais pas. Je, je pense que oui. Euh, là, il faudrait dormir. Il faudrait dormir, le soleil se couche, messieurs, dames. Je n'ai pas envie de me faire attaquer euh, par, des, par des monstres. Où oui, est passé le truc dans le ciel Mais attendez, il a quand même pas disparu. vous inquiétez pas, on ira le voir hein, avant la fin de l'épisode dans tous les cas. Hop là, je viens de dormir un petit coup, ça fait du bien. Oh, j'ai bu un petit café aussi tant qu'on y est. Euh, du du coup, coup, Du coup, coup j'ai rangé mon inventaire, j'ai fait un double coffre. Euh, pour avoir de nouveau un petit peu de place, on va pouvoir continuer un petit peu euh, l'exploration, l'exploration de rien du tout parce que niveau nourriture j'ai un petit problème, soyons honnêtes, du coup euh, on n'est pas là pour déconner, on va prendre tout le pain et puis, euh, et puis fuck le melon en fait, ou la pastèque, melon, pastèque je sais pas, ça fait depuis 2014 que vous m'engueulez dans tous les cas parce que je dis pas ce qu'il faut, <rire> en tout cas voilà on va continuer un petit peu donc l'exploration évidemment du village et puis la structure en l'air et, euh, et puis on sera vraiment pas mal, alors il y a vraiment beaucoup de maisons hein. Il y a beaucoup de maisons, on va forcément passer à côté de quelque chose. Niveau pommes de terre, ça fait plaisir. Oh, jolie petite maison, dans les fours on sait qu'il n'y a rien. Dans ce coffre-là, qu'est-ce qu'on a Ah ah, le suspense Le suspense, bah oui, ça peut pas marcher, il y a une bibliothèque. <rire> Imbécile va. Bah. Euh, du coup, bah, des pommes de terre, voilà. Je vais arrêter de prendre des cookies, parce que les pommes de terre, c'est quand même vachement mieux. Euh, ok, super, du melon partout. Il y a des coffres partout. Je suis en train de les piller, frérot, j'ai aucune pitié. Attendez. Alors attendez, attendre tout ce temps juste pour prendre une pomme de terre c'est quand même malheureux euh, Bref, j'espère que ça ira mieux Évidemment, je vais tout faire pour régler les rollbacks hein, par la suite je, je sais pas encore comment pour être honnête avec vous Parce que les shaders n'ont aucun rapport du coup hein, euh, Qu'on se le dise Oh, Mais c'est très joli par ici dis donc Non mais attendez, donc là on est au centre du village oh, C'est que c'est très joli Ah ouais Barbara, ba Barbara. Eh eh ça te dérange pas si je prends le coffre Eh <rire> de l'émeraude. Bah merci pour les émeraudes gratuites en tout cas. En fait, il y a des coffres absolument partout. Ah, ça doit être la 20ème... Euh, Close quarters. 25 coffres. Voilà, ah mais j'étais pas, pas loin. J'étais pas loin. Ok, bon, en tout cas, c'est bien sympa chez vous, mais il y a pas grand-chose. Mais c'est très joli. Et en plus, le village continue en haut. Donc je pense que en vrai, on aura de quoi explorer et je pourrais très bien le faire... Euh, euh, en off, ah, attendez, mais non, mais attendez, what, what, mais pardon, mais pardon, mais what, mais c'est maintenant, c'est, c'est de toute beauté. Oh bon, je vais clairement pas faire une base ici, ça ne m'intéresse pas. Pour autant, c'est juste magnifique. À mon avis, ça doit relier au mine shaft qui est juste derrière. Attendez, je, je vais appuyer sur la touche magique. Voilà, ah, Oh là là incroyable Ah oh ouais non mais attendez mais c'est insane mais c'est quoi ce ok minecraft vraiment je vous je, je kiffe minecraft de nouveau <rire> c'est un truc de malade c'est un truc de malade et merci alors petit commentaire aussi parce que assimilation food is automatic and whenever it will not be a... genre ça donne à manger automatiquement chance de la mer ça c'est cool je prends ça ça me permettra d'écrire et de passer le temps quand je pêche très bien oui, je voulais dire merci pour vos commentaires aussi. J'ai vu sur le premier épisode de nouveau euh, des commentaires, voilà, des, des gens qui sont ultra hype. Donc vous vous reconnaîtrez ceux qui ont écrit ces commentaires et je vous en remercie énormément. Euh, vraiment, on va, se faire, euh, on va se faire plaisir, on va se régaler. Voilà, c'est un coffre ça aussi. Graines de blé, bien, bien, bien. La structure en l'air, j'ai encore de la place dans mon inventaire. Euh, la structure en l'air, bah de toute façon, j'ai pas de bloc pour monter. J'ai pas de bloc pour monter. Ah c'est des villageois qui font ce bruit Vous entendez Je croyais que c'était dans, ma... dans la vraie vie Et ça m'a un petit peu fait peur Et ben voilà Attendez j'avais pas de bloc Alors ce sera pas forcément beau mais je recasserai euh, Je sais pas si j'aurai assez Ah c'est rigolo ça Les villageois ils font des bruits trop bizarres Enfin ils font des, ils font leur bruit bizar... Enfin, ils font leur bruit habituel je veux dire hum... Attends hop on enlève ça Mais euh Comment dire Avec euh, la résonance avec euh, les modes et tout, ça faisait très bizarre. Bon, voyons voir ce qui se cache dans la structure, voilà, qui est toujours là, évidemment. Évidemment, évidemment. Est-ce que putain, si j'ai pas cette bloc, je me sens con. Donc dans le doute. Hein, voilà, je vais récupérer. Euh, attendez, je récupère euh, de l'écorce. Bougez pas. Kinamon stick. Très bien. Alors, petite parenthèse, je peux regarder ce qu'on peut faire avec un. Hein. Et il faut pas que j'hésite à le faire parce qu'il y a des trucs des fois euh, on peut être étonné hein, par exemple avec ça, euh, mauvais exemple on peut rien faire. Mais euh, bref, je me suis rendu compte que j'ai des objets euh, dans mes coffres qui peuvent servir de ouf euh, à faire des trucs dont je n'ai absolument aucune idée encore. Donc, euh, donc voilà, ça, franchement niveau mode je n'y connais absolument rien et c'est génial parce que vraiment du coup euh, on, va, euh, on va se faire kiffer quoi. Hein. On va se faire kiffer. Allez, je coupe cet arbre. Je transforme tout ça en planche. Et on va monter à la structure, tout simplement. Euh, sans prise de tête. Hop. Regardez comment ça va aller très très vite. Là, j'aurai assez de blocs. Hein. Là, de toute évidence. Voilà, je, je, je pense que je peux même poser juste des planches. Ça devrait suffire. On va monter. Je pourrais monter depuis la montagne directement. Mais je sens pas cette histoire. Eux. Attends, pourquoi tu m'attaques Il fait jour Eh hey, frère Mais attends, pas, pas maintenant les rollbacks. What Il y a deux araignées avec une. Arrêtez Arrêtez Arrêtez Il fait jour Mais il fait jour Hein, il fait jour Mais oui, mais il y a le truc au-dessus en fait, c'est pour ça qu'il brûle pas Eh oui Eh oui, eh oui Bon, euh, eh ben c'est parti, on va se mettre pile en dessous. Et on va monter. Hop, c'est parti C'est pas le truc le plus safe euh, que j'ai pu faire de toute ma life évidemment, mais je vous rappelle que j'ai quand même de l'expérience. Finalement donc je peux me le permettre. Déjà j'ai plus les jambières qui me font faire des plongeons donc euh, c'est déjà un risque en moins. Par contre je sais pas à quoi m'attendre là-haut. Hein. Alors il y a un lac si jamais je dois m'enfuir, c'est bon à savoir. Mais je sais pas à quoi m'attendre là-haut. Hein. Ça se trouve c'est ultra chill, ça se trouve c'est ultra vénère. <rire> J'en ai aucune idée. j'aurai assez de blocs, vous inquiétez pas. Franchement, s'il me manque 5 blocs, je pète un câble. Hein. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Mec, il va me manquer pile ce qu'il faut. <rire> Manquerait plus que ça. Non, non, mais ça va le faire, regardez bien. Hop. Oh là là, il faut pas faire des achievements comme ça. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Alors là mon pote Alors là mon pote Alors là mon pote J'ai mon bouclier hein. y a que ça qui me protège Je peux pas manger Il faut que je garde mon bouclier Et que j'espère qu'il meurt les trucs là Oh putain Mange Ok je régène Alors là les gars je suis en panique <rire> Je suis en panique totale Ok alors je pensais pas du tout Ah ouais non mais là il y a des trucs de trachité qui me tombent sur la gueule hein. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas je ne sais pas Ah putain je pensais pas Bon j'ai récupéré mon saut Par contre va falloir mourir Va falloir mourir va falloir mourir les gars. J'ai peur. Voilà je vous dis j'ai peur. Non ils veulent pas mourir. Oh putain les gars. Je suis vraiment pas. Allé. Toi dégage là. Sérieux. Non mais s'ils veulent pas mourir aussi. Comment veux-tu faire. Attendez. Oh fils de pute. Oh <rire> Ma première mort. Non c'est abusé your grave has been generated ok on a des coordonnées pour la mort et on a oh, ok donc on sait on a un waypoint pour nous dire où c'est qu'on est mort c'est pas mal bon ce qui est un peu plus mal c'est que ben les fantômes vont m'y attendre ah non mais c'est abusé hein. arrêtez oh, la cascade d'eau c'est abusé je suis dégoûté d'être mort en même temps c'est pas grave vu que je suis à côté hein. euh, mais en plus être mort par des fantômes alors que j'ai vraiment dormi oh. Oh magnifique ça c'est génial. Est-ce qu'ils sont encore là les fantômes ou est-ce qu'ils ont des pops euh, parce que là en deux coups ils étaient morts hein. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. J'aimerais vraiment En plus, il pleut frérot, non mais. Respectez-moi quand même, non Oh là là, quelle journée de merde. Ah, c'est une mauvaise journée aujourd'hui les amis. Bon. Et eh ben bah voilà, manifestement, on n'est pas prêt pour euh, ces structures hein. Fallait le prévoir, fallait le savoir, il fallait être prêt, moi j'étais prêt dans ma tête, je me suis dit c'est soit chill, soit hardcore, c'est soit l'un soit l'autre, et bah voilà bah, c'était l'autre, euh, je pense qu'on peut dormir, c'est très beau avec le shader mais on voit rien et ça me fait peur, <rire> donc euh, on va dormir, sous la flotte mais on va dormir, à moins qu'on puisse pas dormir, je ne sais pas, on peut pas puisque ce n'est pas un orage, ok, bon, ça c'est fait, euh, bah les amis écoutez on va tout simplement commencer à construire notre maison Je crois qu'on a guère le choix Et on va s'installer par ici parce que ben, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il nous faut à côté Et je pense qu'on a de quoi découvrir Donc on va vraiment s'installer ici comme je l'ai euh, suggéré Ah attendez bien sûr on a de la clay On a de la brique La brique je sais pas encore comment on va l'utiliser En fait j'ai pas d'idée de comment construire la maison Par contre ce qu'on va faire, je vais juste couper du bois les amis et je vous retrouve juste après pour commencer le début de la maison. Mais évidemment on va pas le terminer euh, dans cet épisode, bien au contraire. Oh non, c'est trop mignon, regardez et un petit escargot Une petite schneck. Euh, les amis j'ai ajouté un petit waypoint Alors pour euh, pas oublier la structure volante Mais aussi parce qu'il y a une petite grotte que j'ai trouvé là-bas Également j'ai pas oublié l'objectif du jour bien sûr Qui est d'avoir cinq types de fleurs Bon bah j'en ai que deux. J'en ai que 2 euh... oh, non oui j'ai déjà ça Donc euh, ça va être un petit peu compliqué Ça y est Mkolo il commence déjà à faire son rebelle avec les, avec les défis Non non mais voilà, c'est les petits défis justement que j'attends de vous Et qui font plaisir Là malheureusement <rire> un petit peu compliqué d'avoir euh, différents types de... Euh... De fleurs, on a aussi une grotte qui est cachée là-bas Enfin bref voilà, on a vraiment beaucoup de choses Autour de la base, sachant qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend là Donc autant vous dire, et puis c'est vrai qu'il y a une grotte Là-bas aussi, le village qui continue en haut On n'est pas encore allé voir, à mon avis ça nous réserve Des surprises, mais voilà, j'ai vraiment envie de m'installer là Parce que pour le coup ça vaut le, ça vaut le coup Et en plus on a juste là euh, Une euh, Une ferme une ferme, on n'a pas besoin de. Enfin, on pourra le modifier, mais on va pouvoir se servir aussi. Donc, c'est quand même relativement pas mal. J'ai demandé évidemment aux villageois, au propriétaires. il m'a dit que c'était bon. Hein. Euh, voilà, donc euh, que personne ne me dise oui, ça ne se fait pas. Non, non, j'ai demandé son accord. Euh, frérot, c il va falloir me respecter quand même. Donc, euh, donc, voilà, on va commencer. On va commencer en tout cas la plateforme de la base. J'ai absolument aucune idée des dimensions. Ce que je sais, c'est qu'on va utiliser déjà des euh, dalles en acajou. Euh, on a cajou massif Marie-Antoinette. Et on va, on va tout simplement. Ah bah ben on va profiter. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il faudrait pas faire un truc paire Parce que si je fais 7, si on a un milieu là. Si on fait un paire, on a un milieu là. Mais si je veux faire une double porte, il faut que ce soit paire. Et moi je veux faire une double porte. Mais en même temps là c'est symétrique. Ok. Et eh bah ben, on va commencer un paire. Bah non, du coup, dans tous les cas, il faudrait que ce soit cohérent. Donc, euh, ça va être un peu complexe. Et ben, c'est pas grave, on va, faire, euh, on va faire pair. On va faire pair, comme Benoît. Benoît, pair, bien évidemment, vous avez la ref. Donc, c'est parti, on va faire ça, les amis. Let's go Ok, on a un petit peu avancé. j'appuie sur la touche magique pour m'aider, évidemment. Et des... hop, là, voilà. de nouveau les bras qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Donc là, l'idée, euh, c'est que la maison commence, dans tous les cas. Alors, attendez, les deux portes seront là. Enfin, je veux dire, euh, à ce niveau-là. Donc, déjà, moi, ce que je vois... C'est euh, pas trop lourd donc là voilà juste là il y aura les portes je sais pas le résultat final hein, mais c'est juste pour l'idée ouais voilà là il y aura les portes donc la maison commencera là ah ouais mais là ça va poser peut-être problème non pas forcément pas forcément puisque je peux très bien faire une forme originale et proposer ici une double fenêtre. Avec un mur qui ira là-bas et là ça posera plus problème. Ok les gars, je suis un constructeur en herbe. Euh, je pense que mes constructions vont s'améliorer en vrai. Hein. Enfin je pense que vous... alors pour ceux qui me connaissent, mais vraiment je parle ceux qui me connaissent à l'ancienne. Vous savez que mes constructions n'ont jamais été vraiment terribles, mais je pense que là en vrai avec le recul que j'ai pris sur le jeu et avec tous les autres jeux et avec mes inspirations durant toutes ces années dans la vraie vie dans les machins, je pense qu'en vrai mes builds seront beaucoup mieux. Euh, je pense que là on va partir sur quelque chose d'assez sympa je veux pas non plus m'avancer euh, je vais pas pomper les idées sur internet euh, vous l'aurez compris mais voilà je pense qu'il y aura une belle amélioration déjà là j'ai une idée en tête euh, juste du début de la forme donc c'est déjà pas mal hein. c'est quelque chose que je n'avais jamais euh, pour ainsi dire euh, à l'époque où je jouais beaucoup à minecraft j'avais très peu d'idées de construction et, euh, et là on est plutôt pas mal donc c'est plutôt cool donc là moi ce que je veux c'est élargir euh, ici de 1 quand on arrive là, je veux qu'on élargisse euh, comme ça, on va voir, hein. je compterai après, oui voilà c'est ça ce que je veux, tac, tac, tac, dans tous les cas c'est ça que je veux. Donc à partir de là j'élargis de 1 jusqu'au maximum à la dernière bûche, vous inquiétez pas c'est très mnémotechnique, euh, voilà je fais genre, hein, mais en vrai vous avez très bien compris ce que je faisais. Ah, des fois j'ai besoin de me sentir un peu supérieur C'est un petit peu mon, mon péché mignon quoi et non, alors, Hop voilà Et là normalement on est pas mal Ok c'est juste pour que ça fasse un peu arrondi Après on verra peut-être que ça me plaît pas Et que si si ça me plaît de ouf Après on va peut-être rapprocher genre Pour avoir de la marge avec les murs euh, comme ça et puis là du coup je vais continuer, en plus on dirait un, on dirait un petit un petit aigle ce que je suis en train de faire, ça va pas rester comme ça puisque dans tous les cas je vais continuer euh, de cette plateforme tout simplement voilà, allez c'est parti les amis on se retrouve dans un instant, ok les amis je vous retrouve parce que j'ai eu un flash en tête alors déjà dans un premier temps vous avez vu je peux crafter déjà un, une petite table de chevet donc euh, c'est très sympa, niveau décoration vraiment ça va changer de toutes ces aventures que j'ai pu faire malheureusement avec pas beaucoup de déco là niveau mode de décoration normalement on devrait être servi, j'ai eu un en flash en fait il faudrait que je fasse un feu de camp euh, un feu de camp yes bah je sais pas comment on fait du coup c'est génial il me propose pas le, le, le craft je sais qu'il faut des bûches pourquoi un feu de camp bah tout simplement parce que les monstres ne spawnent pas autour euh, du feu de camp alors je sais pas c'est quoi le, le rayon exact euh, ça vient d'un mod Oh, c'est joli, c'est un petit cerisier, c'est ça? Bref, ça vient d'un mode. Et euh, bah, du coup, parce que là, je suis en train de mettre des torches un petit peu partout autour. Et je me dis que, en vrai, si je fais un feu de camp, bah, c'est encore mieux. Euh... Ah oui, non, mais attends, mais c'est pas de. Ha <rire> ha là, on va avoir un petit problème. Alors, je sais qu'il faut du charbon, qu'il faut des sticks et qu'il faut du bois. Mais pourquoi il me propose pas le craft? Très bizarre, ça. Attendez, peut-être je peux le chercher là. Feu de. Voilà, feu de camp. Il faut des bûches. Pourquoi Eden Ring Non, on s'en fout des bûches bûche, charbon, stick tout simplement donc euh, bûche, j'ai, stick hmm, bah stick euh, je peux avoir, là ici voilà et charbon, je... oh, ok parfait juste on fait dodo, non je peux pas est-ce que je peux crafter du coup euh, mon petit feu de camp oui je peux, oh magnifique, donc là les amis regardez, bon dans tous les cas il n'y aura pas de monstre parce que j'ai éclairé et puis parce que je vais dormir mais hop le petit feu de camp et comme ça il euh, n'y ben, aura pas de monstres aux alentours donc ça fait plaisir allez le petit dodo et je continue évidemment la plateforme, A tout de suite Enfin, tout à l'heure, du coup. Enfin, moi, c'est long. <rire> et descendre de la montagne à cheval. Alors, du coup, parce que je suis en train de m'amuser, mais il ne faut pas non plus faire trop grand. Ça sert à rien et je vais me faire chier. Du coup, on va s'attaquer juste vite fait à la structure. Donc, mon idée, c'est que donc là, on a l'entrée. On aura probablement des grandes fenêtres ici. Euh, et du coup, on va faire un petit... Euh, alors, fenêtre, tac, tac. On ne va pas aller jusqu'au bord. Donc là, et ça nous fait un chiffre paire. Ok, très bien. Donc là, il y aura un mur qui ira jusque là. Ensuite, on va partir sur du 2, 3, structure, 1, 2, 3, structure, ouais, je réfléchis, hein, c'est qu'un test hein, les gars, hein. ok, on va partir, euh, on va voir comme ça, 1, 2, 3, bam, 1, 2, 3, bam, ok, on a donc de nouveau là ici, de toute évidence, et on est sur euh, une petite maisonnette, qui est, donc là ça fait vraiment très petit euh, Très petit mais suffisant avec une belle vue là euh, grande, grande fenêtre tout ça Peut-être balcon Enfin euh, ce que je veux dire c'est que on va faire ça sur deux étages Donc il y aura assez de place pour un escalier Et si c'est trop grand en vrai euh, on va se faire chier Si c'est trop petit c'est chiant Mais là c'est pas mal Je pense que là c'est pas mal Donc on va partir sur quelque chose comme ça euh, Vous aimez bien mon accent Et du coup on va juste refaire peut-être la même cassure là le, Ou pas c'est-à-dire euh, faire ça. Bah oui, en vrai, on, fera, on va faire un petit coin de pêche, pourquoi pas. Puis ça permettra... Euh, en gros, ça agrandira, euh, même si c'est pas la maison qui est agrandie. Eh ben, on aura un espace de vie encore plus grand. Là, on pourra mettre des transats et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Oh, les gars. Bah oui. Je sais pas si on a... Attendez, je dis... parce que je dis ça pour rigoler, mais si ça se trouve, il y a des transats. Trans... J'arrive pas à écrire. Trans. Euh, non, visiblement, il n'y a pas de transats. C'est quoi, ça transfert, oui d'accord, rien à voir, pas de, de transat, qu'est-ce que. Il va se calmer là le, le poulpe, tu fais, tu fais du bruit, hein, tu viendras pas m'embêter la nuit, hein. euh, c'est jusqu'à où qu'il faut que je fasse l'arrondi là, euh, ok, bon, on va faire ça comme ça, ça me paraît déjà euh, pas trop mal. Allez, on fait ça les amis et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Alors, j'allais dire déjà, mais pour ma part, ça fait un petit moment quand même. Donc, je crois que c'est plutôt pas mal. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, maximum d'encouragement. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. à me proposer un défi pour le prochain épisode. Une idée, un objectif, peu importe. Euh, même si, bon, j'ai pas accompli vraiment l'objectif. Le défi d'avoir 5 types de fleurs, faut pas m'en vouloir, c'est pour le fun. Hein. C'est pour ça, c'est pas... Voilà, c'était vraiment des objectifs sans prise de tête, vous l'aurez compris. Ce qui nous permet de jamais s'ennuyer. Et puis ça, vous permet, ça nous permet d'interagir ensemble. Et ça, c'est vraiment le truc qui est primordial, je pense, sur la chaîne, encore une fois. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Pareil, pour le commentaire du jour, j'afficherai je, je, un de vos commentaires dans le prochain épisode. Voilà. Si vous avez des mh, astuces pour la construction de la maison, je suis preneur. Hein. En commentaire, n'hésitez pas. Comment je pourrais faire pour amener de la brique parce que de la brique et, de la... et du bois de jungle, je suis pas sûr que ça s'accorde ensemble. Mais si ça se trouve, eh ben, ça ferait une belle, euh, une belle cassure. Donc j'en ai pas... Je sais pas. Franchement, je suis preneur de, de toutes vos idées. N'hésitez pas vraiment à, à m'en faire part en commentaire. Finalement, je continue un petit peu l'arrondi, en vrai. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose de faire un truc plus arrondi. Comme ça, on a encore plus de place. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Allez, c'était Mcolo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous kiffe. Je kiffe cette série. Et j'espère que vous allez la kiffer très longtemps. Plein de bisous. Ciao, tout le monde.